Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation BASH. Aujourd'hui, nous allons voir les tests des nombres avec BASH. Les objectifs de cette vidéo vont être d'apprendre à comparer et réaliser des tests sur les nombres avec BASH en développant les points suivants. Comment tester si deux nombres sont égaux Comment tester si deux nombres ne sont pas égaux Comment tester si un nombre est supérieur à un autre Comment tester si un nombre est supérieur ou égal à un autre Si un nombre est inférieur à un autre Si un nombre est inférieur ou égal à un autre alors tout d'abord voyons comment tester si deux nombres sont égaux. Alors pour cela on va utiliser l'option EQ. Donc prenons un premier exemple où là on va tester si 2 est égal à 2, puis ensuite si 2 est égal à 3. Donc pour cela on va faire test. Donc 2 2 EQ espace 2. Point, virgule. Et là, on affiche la valeur de retour grâce à la variable $.interrogation comme d'habitude. Et là, on voit que la valeur de retour est égale à 0, c'est-à-dire que le test est un succès, c'est-à-dire que 2 est bien égal à 2. Voilà. Et donc maintenant, on va utiliser l'autre syntaxe que nous avons déjà vue avec les crochets. Est-ce que 2 est égal à 3 Point, virgule. Et non, dans ce cas-là, la valeur de retour est égale à 1, c'est-à-dire que 2 n'est pas égal à 3. Voilà. Alors voyons maintenant comment tester si deux nombres ne sont pas égaux. Alors pour cela, on va utiliser l'option "-ne". Donc reprenons un exemple. Alors dans cet exemple, on va tester dans un premier temps si 2 est différent de 3, puis ensuite si 2 est différent de 2. Donc on va reprendre donc, la même syntaxe qui est beaucoup plus concise qu'avec le test, c'est-à-dire la syntaxe avec les crochets. Donc 2-ne 3, c'est-à-dire est-ce que 2 n'est pas égal à 3 Effectivement, 2 n'est pas égal à 3. Et maintenant, on va refaire la même chose. Est-ce que 2 n'est pas égal à 2 Oui, c'est faux. 2 est égal à 2, c'est-à-dire que le test 2 n'est pas égal à 2 renvoie à 1, c'est-à-dire que ce test est faux. Voilà. Donc, une méthode alternative à cela est d'utiliser la négation, point d'exclamation, tirée à nœud, comme dans cet exemple. Donc là, par exemple, si on fait... Voilà, point d'exclamation... Finalement, on va prendre l'inverse du test, est-ce que 2 est égal à 2 Donc on prend l'inverse d'un point de vue boulet, et là, on a exactement, voilà. là, on a exactement la, la même valeur de retour que ce test-là. Voilà. Donc, tiré à nœud, finalement, c'est égal à point d'exclamation tiré au Q on va le voir comme ça, alors voyons maintenant comment tester si un nombre est supérieur à un autre donc pour cela on va utiliser l'option GT. donc on va prendre un exemple où on va tester d'abord si 3 est supérieur à 2 puis ensuite si 2 est supérieur à 2 donc pour cela comme d'habitude test est-ce que 3 est plus grand que 2 donc 3 est effectivement plus grand que 2 car la valeur de retour est égale à 0 est-ce que 2 est plus grand que 2 donc vous doutez bien du résultat voilà la valeur de retour est bien égale à 1 c'est à dire que 2 n'est pas effectivement plus grand que 2 donc le test échoue alors, voyons maintenant comment tester si un nombre est supérieur ou égal à un autre. Donc, pour cela, on va utiliser l'option "-ge", donc on va, comme d'habitude, prendre un exemple, où là, on va tester d'abord si 3 est supérieur ou égal à 3, puis si 4 est supérieur ou égal à 3. Et pour finir, on testera si 2 est supérieur ou égal à 3. Donc, voilà. Donc, est-ce que 3 est supérieur ou égal à 3 Effectivement, 3 est supérieur ou égal à 3 car 3 est égal à 3. Donc le test est un succès car ça renvoie à 0. Est-ce que 4 est supérieur ou égal à 3 Effectivement, 4 est bien supérieur à 3, donc il est supérieur ou égal. Donc le test passe également avec succès. Et est-ce que 2 est supérieur ou égal à 3 Voilà. Le test échoue car il renvoie à 1, car effectivement 2 n'est pas supérieur ou égal à 3. Ok. Donc voyons maintenant comment tester si un nombre est inférieur à un autre. Donc pour cela, on va utiliser l'option Lt. Alors Lt c'est pour Leth ZAN. Donc, dans cet exemple, on va prendre, en fait, on va tout simplement tester si 2 est inférieur à 3, puis ensuite si 3 est inférieur à 3. On reprend souvent finalement les mêmes exemples. Voilà, donc 2-lt3. Pardon. Hop. Donc 2 est bien inférieur à 3. Donc le test passe car la valeur de retour est égale à 0. Et est-ce que 3 est inférieur à 3 Non. Le test échoue. Ok, donc une méthode alternative à ceci en fait est d'utiliser la négation comme ça GE. Voilà. Donc finalement, on va reprendre donc, ces deux tests et on va euh, les écrire avec euh, la méthode alternative. Donc ce test-là, finalement, donc, il renvoyait 0, on va également pouvoir l'écrire de cette manière. Est-ce que 2 est supérieur ou égal à 3 Donc on va prendre opposé. Effectivement, donc ça renvoie bien 0. Et de la même manière, on va reprendre finalement ce test-là. Est-ce que 2 Ok, et ça renvoie bien. voilà. Alors, voyons maintenant comment tester si un nombre est inférieur ou égal à un autre. Voilà Donc là, on va utiliser "-le", donc c'est encore une option. Donc on va reprendre un exemple, on va tester si 3 est inférieur ou égal à 3, puis si 2 est inférieur ou égal à 3. Et finalement, on va tester pour finir si 4 est inférieur ou égal à 3. Donc, rebelote, est-ce que 3 est inférieur ou égal à 3 voilà, vous doutez du résultat, ça renvoie 0, donc c'est vrai. Voilà. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 3 C'est également vrai, ça renvoie 0. Et est-ce que 4 est inférieur ou égal à 3 Normalement ça devrait renvoyer 1 car c'est faux. Voilà, c'est le cas. Okay. Et donc encore une fois, il existe une euh, méthode alternative, donc une, une manière de l'exprimer de manière euh, différente, en fait, c'est le point d'exclamation-gt. Donc là je vais reprendre donc mes, mes trois exemples. Donc cet exemple là, je peux également l'écrire comme ça. 3-gt 3 voilà, on voit que ça renvoie 0 comme tout à l'heure. 2-GT 3, donc normalement c'est l'équivalent de ça, ça devrait renvoyer 0, c'est le cas. Et 3-GT 2, voilà, ça renvoie. OK. Donc, c'est fini pour cette présentation. Euh, si euh, vous souhaitez retrouver l'article complet de cette vidéo avec ces exemples et encore plus de contenu, venez visiter le site https skillsfr Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!